Salut Depuis quelques temps, tu as sûrement dû voir que de nouvelles tentes comme celle-ci étaient apparues sur certains lieux de camp. Scout. Toil. Ces tentes ont été créées cette année par les Scouts et Guides de France en partenariat avec Trigano et sont des tentes de 8 places pour celle-ci. Le premier point positif de cette tente, c'est que le double toit cache totalement l'entrée de la porte, permettant ainsi de la rendre totalement imperméable aux intempéries. La toile de la tente semble plutôt épaisse et résistante, ainsi que la fermeture éclair. Nous allons maintenant nous intéresser aux tendeurs et on pourra regretter le fait que les tendeurs ne soient pas placés dans les coins et ainsi il est difficile de tendre parfaitement la tente en évitant d'avoir des plis euh, défectueux. Le gros atout de cette tente, c'est son double toit. En effet, celui-ci est épais et déperlant, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, la tente prendra beaucoup moins l'humidité et sera plus facile à faire sécher. Les poteaux de la tente sont aussi très résistants, et pour les avoir essayés, franchement, ils pèsent. Encore une fois, le tapis de sol est résistant, et l'aménagement intérieur a été plutôt pensé par des scouts. En effet, le problème des poches a été résolu, il y en a 8, comme les 8 personnes qui dormiront dans cette tente. En conclusion, cette tente est assez résistante, comme vous pouvez le voir ici avec les intempéries, mais son principal défaut reste quand même son poids. On a 4 Jeannettes ici, qui vont nous le montrer. La vous <rire> La toile scoute